Samedi, 18h Tout public averti Vous avez remarqué avec quel talent de contournement nous abordons nos séances sans les déflorer. Celle-ci, par sa diversité stylistique, ne fera pas exception. Les films qui la composent vous invitent à la contemplation, la réflexion, l'amusement, tout en vous infligeant des moments de troubles jubilatoires. Pas de quoi effrayer les cinéphiles avides d'expérience que vous êtes. Votre goûter saturnien restera calé au fond de vos estomacs et vous en redemanderez. On parle des courts-métrages, hein pas d'une rallonge de goûter, bande de goinfres.